Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Dans la profondeur. Et il doit effectuer cette touche. Voilà une bonne occasion de contre. C'est joué long, attention. C'était intéressant cette action. Le ce qui n'est pas pu aller au bout. Davis. On Passe profondeur pour chaud. Magnifique. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur Il redonne derrière. Il cherchait la profondeur mais en face défensivement, ça répond présent. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit revers de son coéquipier là juste avant la passe. Il a loin. Bruno. Il relance, côté droit. Alexis Sanchez, bien servi sur le côté. Il accélère, côté droit. Il joue en profondeur. La défense est battue. Le bon jaillissement. Le long dégagement du gardien. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action en début dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Ils n'ont jamais vraiment été inquiétés dans cette première mi-temps. Le premier revient, toute l'équipe, ils ont défendu de partout, tout en restant très très bien analysé. Le temps marqué d'un côté comme de l'autre. 0-0 à la mi-temps. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Porto, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Si joué long. Davis reçoit le ballon. Adam Atraoré. Il décide d'allonger le jeu. Ça peut partir en contre. qui cherche la profondeur. C'est joué. Long. Il est bien placé. Et de vitesse. En dribble, c'est bien fait. Christante. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bien servi. Oh l'inspiration Il faut faire la différence à nos habitants. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque sans 100 à l'heure. Et au bout, il a bouté. Et ça fait donc 1-0. Voilà un avantage qu'il faut défendre maintenant. Il reste encore pas mal de temps. El-Shahoui. Il cherche la profondeur. Un à, à côté. le bon ballon. Pour oh, le contre, l'arme fatale. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il y a danger Le tir oh, Ça aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu coller de l'air à équipe. Il va être déçu, c'est sûr. Le gauche et il a du soutien, le bon dribble. Il peut frapper. Un changement le premier changement n'a pas franchement été décisif alors là l'entraîneur et oui il faute franc. bruno il tente de la jouer dans l'espace pause et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence.